Bonjour, bienvenue dans la chaîne Booktube de la Bibliothèque Louise michel J'arrive dans 5 minutes et aujourd'hui on va parler d'une forme de littérature SF qui commence à émerger, qui date d'il y a quelques années et c'est une forme de narration qui est plutôt très chouette et on va parler tout de suite. Donc la forme de la narration c'est plutôt sous forme de rapport, sous forme de log forme de connexion, de rapports de bloc, etc. Donc c'est une forme de narration qui a commencé avec un bouquin qui est probablement l'un des devenu l'un des méga grands classiques absolus, qui a été tragiquement adapté au cinéma, mais on va oublier le, le tragiquement adapté. On va vraiment garder le bouquin. C'est écrit par Max Brooks. Ça s'appelle World War Z. Euh, ce sont les rapports d'un euh, d'un rapporteur de l'ONU qui est allé rencontrer différentes personnes. Euh, dans le monde qui ont vécu la troisième guerre mondiale qui était la guerre contre les zombies et ça suit justement par différents rapports des témoignages, ça permet d'écrire comme des petites nouvelles euh, de différents personnages, différents. ça mélange les points de vue c'était hyper intéressant euh, Laurent Jeunefort avait fait un bouquin dans cet esprit là qui s'appelait Point Chaud qui était vraiment très chouette aussi euh, pareil sur l'invasion euh, alien et puis il y avait un autre bouquin euh, qui avait été optionné d'ailleurs par Steven Spielberg, on ne sait pas si un jour il fera le film, qui s'appelait Robopocalypse euh, qui était dans le même esprit, dans l'idée justement de, de mélanger les points de vue et de raconter justement le jour où les robots se sont, euh, se sont euh, rebellés contre les, contre les humains, ou tout d'un coup euh, sont... Toaster pouvait vous attaquer, des choses comme ça. Et donc ces romans dont je vous parle, euh, Le jeune fort, Apocalypse et, euh, et World War Z, ils étaient toujours accompagnés d'un autre bouquin qui était le guide de survie euh, à l'invasion robot, à l'invasion zombie, euh, à l'invasion alien. Donc il y avait toujours une sorte de, de bouquin un peu parodique qui racontait comment s'en sortir face à des aliens, etc. Et puis on a abandonné donc, cette, ce, ce, ce segment-là. Et les bouquins sont concentrés sur des, toujours dans cet esprit narratif où on multiplie les points de vue. Euh, sur d'autres thématiques, Alors, il y a eu la réalité virtuelle dans un, un énorme coup de cœur euh, du comité SF, euh, Frédéric Delmeul, In Cloud We Trust, euh, qui raconte donc des gens qui se retrouvent aspirés dans des vortex temporels euh, alors qu'ils euh, revivent des épisodes du passé euh, via des cases de réalité virtuelle. Euh, C'est un bouquin très drôle, bizarrement très prémonitoire dans la façon dont il parle de la réalité virtuelle et des grands parcs à thème qui sont en train d'émerger un peu partout dans le monde. Et euh, c'est hyper intéressant de lire ce bouquin-là aujourd'hui. Et donc, le dernier né euh, de ce petit mouvement littéraire dans la science-fiction, c'est un roman de Sylvain Neuvel, euh, Le Sommeil des Géants. Euh, les dossiers Thémis. Euh, c'est pas un hasard, le bouquin a été euh, mis en option par Hollywood. Euh. Sylvain Neuvel euh, a écrit un bouquin qui raconte, par différents points de vue. On est toujours dans des petits récits de blog, des entretiens euh, téléphoniques. Il y a une forme d'entité, euh, quelqu'un qui travaille dans les... Dans les... C'est un peu l'homme à la cigarette dans les X-Files, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Euh, on ne sait jamais trop ce qu'il fait, on ne sait jamais trop s'il veut du bien ou du mal. C'est-à-dire que le, le, le personnage un peu principal de l'histoire, on ne sait pas vraiment quelle est son ambition euh, derrière. Et euh, on a trouvé, il y a des années, une tête gigantesque. Non, c'était une main, pardon, je vous dis des bêtises. On a trouvé une main, une main de taille complètement délirante. Ce qui est plus intéressant avec cette main, c'est qu'elle comporte des, un métal qu'on ne trouve qu'en très très très très faible quantité sur terre. Et là, la main entière est faite de ce métal. Donc, improbable existence de cette main. Et euh, on se rend compte qu'il bah, y a peut-être autre chose que la main, il y a peut-être carrément un corps. Et puis un jour, euh, il raconte que donc dans un autre épisode, hein, parce que c'est par épisode comme ça, en Turquie, on trouve euh, un, un, un avant-bras. Et puis progressivement, bah, ils vont se mettre en quête de retrouver le corps entier de cette machine. Cette machine qui potentiellement euh, bah, viendrait d'une entité extraterrestre. On ne sait pas exactement pourquoi, comment elle est là. Il y a toute une partie donc, de chasse au trésor dans le monde entier avec l'international qui se, qui se met là. Et on a notre homme à la cigarette euh, qui, euh, qui essaye de, de, de, de, de résoudre les conflits, d'alpaguer de, de, le truc, de ne pas rendre le truc secret. C'est hyper génial, euh, c'est complètement passionnant, ça se lit comme un thriller, euh, on est complètement accro au truc Il y a euh, vraiment euh, des, des, des tas de, de choses qui se passent, qui se déroulent, il y a des grandes séquences d'action Parce qu'évidemment on imagine qu'on ne comprend pas tout à fait ce qui va se passer Je peux pas trop en dire parce que je veux pas spoiler complètement l'intrigue Mais euh, dites-vous qu'à partir du moment où vous le commencez, vous n'allez pas le lâcher Parce que c'est euh, hyper foisonnant et c'est qu'un tome 1 c'est-à-dire qu'à la fin du bouquin, vous, vous dites, la vache, il y a encore deux tomes derrière, qu'est-ce qui va pouvoir se passer d'autre Et ça, c'est encore plus tripant. Euh, voilà, je vous ai présenté plein de bouquins, ils sont à la bibliothèque, il faut les emprunter parce que c'est de très bons livres. Euh, le fond SF, il est là. Euh, N'hésitez pas à demander Pierre-Marc, je vous conseillerai plein de bons bouquins et à bientôt.